Jeux méditerranéens des journalistes marocains coincés à l'aéroport d'Oran. Les neuf journalistes marocains, qui accompagnaient la délégation marocaine qui prend part aux Jeux méditerranéens, sont séquestrés à l'aéroport d'Oran depuis le mercredi à 8h30. La délégation marocaine est partie au village sans les journalistes sportifs marocains qui sont en mission pour juste la couverture de ces Jeux et rien d'autre. Ils ont beau réclamer un responsable local pour toute explication sur leur séquestration, mais les policiers au service leur répondent toujours pas qu'il va venir. Concernant le Comité national olympique marocain, le représentant de cette instance a passé une nuit blanche avec ses journalistes pour régler ce problème. L'attaché de presse du Comité national olympique marocain, M. Ahmed Naïm, et les représentants du Consulat général marocain et du Comité international des Jeux méditerranéens ont multiplié les contacts avec plusieurs intervenants pour le dénouement de cette affaire. M. Ahmed Naïm nous a déclaré que les fonctionnaires marocains au consulat marocain ont fait un grand effort avec abnégation et dévouement et ils n'ont à aucun moment quitté nos journalistes en difficulté à l'aéroport d'Oran. On attend toujours la réaction des responsables locaux pour venir en aide à nos confrères pour qu'ils rejoignent la délégation marocaine au village sportif ou rentrer carrément au pays.